Grisly, écrit par Nan O'Russo. Ce livre fait 237 pages et il est édité chez bûcher chastel Alors Nan O'Russo est un ex c'est important de le dire parce que l'histoire, ce qu'il raconte, c'est quand même, ça ne s'invente pas. Il est un ex et il nous raconte comment lui est venue l'idée de ce thriller au suspense insoutenable. En fait, c'est en référence à Jean-Jacques Anou, le réalisateur du film L'ours qui a été attaqué par un ours en plein tournage. Alors Cette histoire se déroule en haute montagne, dans les Rocheuses. Deux amis, guides de haute montagne, vivent dans un chalet et accompagnent des clients avides de sensations fortes. Lors d'une expédition, John ne parvient pas à dissuader, à dissuader pardon, son client, un photographe, de s'approcher au plus près d'un grizzly afin de le photographier et c'est l'horrible accident. John est contraint d'abandonner le corps du photographe car une tempête menace et il ne peut la braver avec un cadavre sur le dos. Une enquête est alors ouverte et deux policiers arrivent au chalet. Un homme et une femme, fatale, très belle. Dan, le second guide, en tombe tout de suite amoureux, provoquant la colère de John pardon, et son incapacité à le comprendre et également la jalousie, la jalousie du second policier. La tempête fait rage et annule toute possibilité pour les policiers de retourner dans la vallée. Nos quatre protagonistes sont contraints de rester vivre ensemble au chalet. S'ensuit alors un huis clos d'anthologie glaçant et une série de faits effroyables dans un engrenage de meurtre. Avec quelle maîtrise et un soupçon d'humour, l'auteur se joue de tous les rouages du roman noir et nous emmène jusqu'au bout du cynisme. Une écriture rapide, saccadée, un décor extrême, des personnages complètement déjantés, une mécanique infernale décrite dans ce roman fascinant et jubilatoire. Bonne lecture.